Bonjour les amis, je suis à Los Abrigos, dans le sud de Tenerife en cette fin juin. Donc Vous voyez le beau temps qu'on a ici, il fait même euh, assez chaud, moi je vis dans le nord, je préfère le nord, c'est un petit peu moins chaud en été, mais euh, ici il y a beaucoup de gens qui viennent en vacances et les touristes commencent à arriver maintenant euh, au mois de juin puisque les frontières sont ouvertes après le confinement, donc on commence à recevoir les touristes avec prudence bien sûr. Il faut continuer à porter le masque dans les magasins. Donc, c'est important qu'il n'y ait pas de deuxième vague de coronavirus ici à Tenerife, puisque Tenerife est un endroit qui vit essentiellement du tourisme. Donc, il faut faire très attention et les autorités et la police sont très, très vigilantes pour cela. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler euh, non pas de vigilance, mais de faire en sorte que le levier que vous prenez lorsque vous tradez soit en rapport avec le capital que vous avez sur votre compte de trading. À savoir qu'il est important, si vous commencez à trader avec un compte par exemple de 1000 euros, il ne faut pas à chaque trade risquer 10% de votre capital. Donc, même si au départ vous ne gagnez que quelques dizaines de centimes, voire 1 euro sur chaque trade, le principal, c'est de gagner un maximum de trades et de voir croître votre compte de 1000 euros. Donc, à partir de ce moment-là, vous verrez que vous devenez un bon trader, que vous avez une bonne méthode, que vous avez une discipline et que vous pouvez faire cela pendant quelques semaines, voire quelques mois, avant d'augmenter votre capital et avoir des gains un peu plus conséquents. Je sais très bien, je sais très bien que si on ne gagne que quelques centimes, euh, ou quelques euros en passant plusieurs heures devant les écrans. C'est frustrant, c'est énervant, on a l'impression de perdre son temps mais soyez certain que vous ne perdez pas votre temps, vous gagnerez énormément d'argent par la suite si vous avez la discipline de faire cela au début. Donc il faut toujours commencer comme ça, ne croyez pas que vous allez gagner 100% de, de votre capital en un mois euh, avec un capital de 1000 euros. C'est possible mais euh, c'est peu probable si vous commencez, si vous n'avez pas l'habitude d'avoir une bonne méthode de trading et une bonne méthode de trading et eh bien il faut probablement en tester plusieurs. Moi je dis toujours qu'il vaut, euh, qu vaut mieux donc euh, essayer de se faire aider par des gens qui ont déjà de l'expérience parce que si vous cherchez par vous-même vous allez peut-être mettre 10 ans avant de trouver une méthode efficace. Donc il y a des formations pour cela. Moi j'ai étudié pendant 10 ans le trading donc j'ai acheté pas mal de formations pour arriver à avoir une méthode efficace. Donc n'essayez pas par vous-même euh, de vous former, de gagner de l'argent en ouvrant un compte comme ça et à l'intuition faire du trading. Je sais qu'il y a des gens qui, qui démarrent le trading en disant euh, « bon moi je trade à l'intuition, euh, ça va aller » et ils peuvent, euh, ils peuvent gagner peut-être 100% de leur capital en ayant un peu de chance pendant une semaine ou deux, mais qu'est-ce qui se passe après À un moment ou l'autre, leur capital, ils l'auront perdu, ça c'est une certitude. Donc, soyez malins, soyez intelligents. Si vous ouvrez euh, un compte de trading avec un petit capital, et c'est ce que je vous conseille de faire, parce que vous ne serez pas meilleur si vous ouvrez un compte avec 5 000 ou 10 000 euros. Non, vous pouvez le faire, mais ce serait dommage quand même de perdre cet argent, que vous pourriez utiliser euh, certainement d'une manière euh, plus efficace. Parce que que vous preniez un trade avec un capital de 1000 euros ou un trade avec un capital de 100 000 euros, ça va revenir exactement au même. Ce sera toujours le même trade. Donc la différence, c'est les gains ou les pertes que vous pouvez faire, mais surtout les pertes. Donc si vous avez un compte de 100 000 euros, si, si pour vous ce n'est pas un problème d'investir euh, 100 000 euros et que vous pouvez le perdre les perdre, ben c'est un peu dommage quand même parce qu'il y a moyen de faire un meilleur usage de ça. Donc, vous pouvez commencer bien sûr par un compte de démonstration, mais psychologiquement, euh, ce ne sera pas la même chose. Donc, essayez d'apprendre à manipuler une plateforme de trading, d'apprendre des bases sur un compte de démonstration, ça c'est très bien. Mais une fois que vous voyez que vous êtes gagnant, que votre méthode est efficace, euh, surtout, soyez prudent en sachant que c'est pas parce que vous, laissez, vous mettez une position ouverte longtemps que vous passez fort en négatif et que ça ne vous fait rien psychologiquement parce que c'est un compte de démonstration, ce n'est pas de l'argent réel. Euh, au moment où vous allez passer sur un compte réel, vous allez trader totalement différemment. Donc, euh, n'essayez pas de rester trop longtemps sur un compte de démonstration. Donc, ouvrez un compte avec un capital raisonnable et apprenez donc une méthode, testez une méthode de manière à gagner avec de l'argent virtuel de manière régulière. Donc c'est le meilleur conseil je pense qu'on puisse vous donner si vous démarrez en trading. Donc il faut que les positions que vous preniez soient très petites au départ par rapport à votre capital. Donc si vous avez un compte de 1000 euros, prenez, prenez le minimum des positions que vous pouvez prendre et essayez de faire progresser votre compte de cette manière-là et petit à petit vous pouvez augmenter votre capital et à ce moment-là augmenter petit à petit les positions que vous prenez de manière à ce que le pourcentage de pertes que vous pourriez avoir quand vous faites une perte sur un trade, ben ça, ne vous, ça ne vous panique pas, ça ne vous rend pas malade parce que si vous perdez 5000 euros sur un, sur un trade, ben ça va vous rendre probablement malade. Alors que si vous perdez 50 centimes ou 1 euro sur un trade, bon, ce n'est pas grave, ça ne va pas changer votre vie. Donc il y a, il y a des gens qui, qui se lancent dans le trading avec des, des gros capitaux et qui, avec un peu de chance, gagnent beaucoup d'argent et puis après ils reperdent la totalité de leur capital et ils en sont malades, sont... c'est une catastrophe dans leur vie, donc ne passez pas par cette étape, soyez plutôt raisonnable, commencez petitement, et vous apprendrez tout aussi bien à trader avec un petit compte qu'avec un gros compte, avec un gros capital. Donc petit capital, petit trade, mais apprenez de manière régulière à gagner de cette manière-là, c'est euh, le mieux que vous puissiez faire. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, on va se retrouver euh, cet été euh, assez souvent euh, dans mes vidéos et je vous montrerai des beaux endroits de Tenerife. Voilà je vous dis à très bientôt, au revoir.